Je tenais juste à prendre la parole avant que la vidéo ne commence pour m'adresser à vous, les abonnés, en vous disant merci, parce que rien de tout ça n'aurait été possible sans vous. Merci. C'est terminé, c'est bon pour vous Enfin, je veux pas parler de la chaîne Assassin's Creed Experience, mais bien de la Mentors Guild. Salut les gens, c'est Ferd, j'espère que vous allez bien, et vous l'aurez compris, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la fin de la Mentors Guild, alors c'est pas tout récent, ça a eu lieu le 13 juillet 2022 donc il y a environ un mois et demi mais je ne voulais pas faire de vidéo puisque un colis devait arriver et puis je me suis dit bah quoi de mieux pour conclure cette aventure qui a été la Mentors Guild pour tous les membres de l'Assassin's Creed Experience que de le faire en revenant sur l'intégralité des choses qu'on a pu recevoir via le programme Mentors Guild. Alors sans plus tarder, passons directement au vif du sujet, c'est parti Alors je ne vais pas vous montrer tout ce que Ubisoft a pu nous envoyer puisqu'il y a plein de choses qui sont trouvables dans le commerce. Le but de cette vidéo c'est vraiment de revenir sur les choses qu'on a reçues et qu'on ne peut pas trouver dans le commerce. Alors non pas pour faire jalouser certains d'entre vous, mais vraiment pour montrer des pièces de collection que vous pourrez trouver peut-être d'ici 2, 3, 5, 10 ans sur Ebay, le mon coin, etc. Si jamais vous voulez mettre la main dessus. Donc on va commencer par quelque chose qui est vraiment prisé par les collectionneurs, à savoir les dossiers de presse. On en a reçu 4 au total, donc dans un premier temps on a reçu celui de Valhalla. Donc euh, je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a dedans, hein, mais voilà, c'est un, un dossier presse, tout ce qu'il y a de plus basique. Après avoir reçu celui de Valhalla, on a reçu tout simplement celui du film Assassin's Creed. Donc ça, bah, ça reste une belle pièce dans la collection, même si on va pas se mentir, on porte pas forcément tous le film dans notre cœur. Même si à titre personnel, je l'ai bien aimé. Et on en a suivi deux autres, enfin plutôt un, on en a reçu un qui était tiré au hasard. J'ai reçu personnellement euh, celui de Révélation, et d'autres ont reçu celui d'Assassin's Creed 2. Il y en a un qui a reçu Assassin's Creed Unity, il y en a plein qui ont reçu Assassin's Creed Origins. Et j'ai réussi tout de même à me le procurer grâce à Claudio, donc donc il y en a sûrement certains parmi vous qui, bah, qui le connaissent. J'oublie pas Claudio que je t'en dois une. Et donc Claudio a euh, gentiment accepté de me céder euh, le sien puisqu'il en avait déjà un. Merci à toi encore une fois. Donc ça c'était pour les dossiers de presse. On en a reçu 4 au total. Bon, on ne va pas parler de prix ici parce que tout ce qui est dans cette vidéo n'est pas trouvable dans le marché. Donc c'est purement spéculatif. Mais ce qui est sûr c'est que vous n'en trouverez pas sur le marché en neuf. Il faudra aller sur Le Bon Coin ou eBay. Et il n'y a rien du tout qui se trouve en dessous des 150 euros au bas pour éviter de trop exagérer. Ensuite passons à la période de juillet de l'année dernière, donc courant juillet de l'année dernière, il y a eu la sortie des figurines Ubisoft Heroes, notamment celle de Xiao Jun. et donc on a eu la chance de recevoir deux figurines Ubisoft Xiao Jun, dont celle-ci, qui est tout simplement euh, la même que celle que vous pouviez trouver dans le commerce, mais avec des teintes dorées pour faire allusion à la Mentors Guild, donc on en a reçu deux, j'ai reçu le numéro 38 et j'avais également le 72 si je dis pas de bêtises, je crois qu'on en avait fait gagner sur la chaîne et moi personnellement je l'avais donné à mon meilleur ami, la mienne parce qu'il est fan d'Assassin's Creed, enfin quelque chose dans le genre si je dis pas de bêtises, donc encore une fois la basique disponible à une quinzaine d'euros euh, dans tous les cas, ça pour le moment, vous le trouvez pas sur les sites de revente, puisque c'est exclusif à la Mentors Guild, et que la Mentors Guild, c'est terminé. Passons ensuite au premier gros colis exclusif Mentors Guild qu'on a reçu. Hop, je me penche un petit coup. Pour le récupérer donc avec le logo de la Mentors Guild dessus tout simplement et dedans bon, on a pas mal de petites choses à voir ensemble donc on commence avec le certificat d'authentification donc ici j'avais le numéro 28 du pack première année de la Mentors Guild première et dernière année de ce fait euh, dedans on y retrouvait un t-shirt avec le logo Mentors Guild je vais pas forcément vous le déplier parce que même moi je l'ai jamais déplié et je le laisse dans la boîte ensuite on a de la protection qu'on va retirer tout de suite qui ne sert à rien si vous voyez mon bras qui se coupe c'est normal parce qu'en fait derrière moi c'est pas un vrai décor ouais mon décor a changé mais en fait voilà, ça c'est l'envers du décor, et ce fond vert, qu'est-ce que ça cache Bah ça cache mon même décor, mais de ce fait, bah j'ai pas besoin de le nettoyer en fait. Enfin c'est tout noir parce qu'il y a pas de lumière derrière, mais vous m'avez compris quoi donc en dessous on peut retrouver une chevalière avec le logo de la Mentors Guild encore une fois dessus comme vous pouvez le voir hop si ça veut bien faire le focus voilà avec le logo de la Mentors Guild donc personnellement je la mets pas parce que je mets pas forcément de bac tous les jours et puis bah notre Malek du Assassin's Creed c'est pas forcément ce que je kiffe même si je kiffe avoir ce genre de choses dans ma collection et là on a la pièce maîtresse de cette première box Mentors Guild qui est tout simplement le buste de Altaïr donc euh, qui est vraiment fait comme les bustes anciens en, en couleur ancienne avec vraiment basse il envoie du lourd donc avec le petit Ubisoft Mentors Guild juste en dessous comme vous pouvez le voir ici donc c'est une pièce vraiment majeur, qui est du coup tiré en 200 exemplaires, qui est vraiment très limité au niveau mondial et ça fait extrêmement plaisir d'avoir ça dans la collection. Et donc dernière petite chose que l'on a tout au fond de la box, une petite lettre pour chaque envoi qu'on avait de la Mentors Gun, on avait une petite lettre dedans. C'est en rapport avec le Lord Assassin's Creed, ça fait partie du lord Assassin's Creed, ça parle de William Miles si je dis pas de bêtises. Et donc dernière chose qui se trouve tout en dessous, c'est un pin's. Donc un pins avec le logo des Templiers qui fait extrêmement plaisir, que je n'ai jamais mis. Je le laisse juste comme ça parce que je le trouve très stylé. Donc euh, j'avais tout gentiment exposé derrière moi comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, vous voyez que la boîte que je suis en train d'ouvrir est juste ici. Non Ensuite on fait un bond d'un an dans le futur pour arriver à il y a quelques semaines, entre temps, on a reçu des trucs Mais qui sont pas exclusifs à la Mentors Guild Et donc il y a quelques semaines nous avons pu recevoir ceci Qui vient du coup conclure la Mentors Guild Donc c'est une petite lithographie, rien de bien fou Mais ça fait toujours plaisir avec Aya qui est dessus Et Shao Jun et d'autres assassins en fond Et à l'arrière plan un petit message qui nous dit tout simplement Merci pour votre temps, votre énergie et votre passion Nous avons vraiment apprécié vous avoir à bord et nous espérons que vous avez passé Un bon temps également avec nous, on se revoit bientôt Et cette lithographie était accompagnée tout simplement De ce petit médaillon donc ultra Collector pour le coup, mais d'ailleurs Mentors Guild qui lui a été tiré à 200 exemplaires si je dis pas de bêtises, non, même moins, moins, moins, 130 exemplaires. Voilà, 130 exemplaires avec d'un côté du coup marqué Mentors Guild, je vais vous le montrer juste là, voilà. Donc on a Mentors Guild qui est gentiment marqué ici et à l'arrière on peut retrouver le logo de la Mentors Guild avec du coup le numérotage 105 sur 130. Et pour en finir avec ce que l'on a reçu avec la Mentors Guild, et donc là on arrive vraiment à hier pour pas vous mentir, c'est le pack des 15 ans de Assassin's Creed, donc là cette fois c'est pas un pack qui est vraiment exclusif à la Mentors Guild, de base ça l'était, mais comme la Mentors Guild a fermé, bah c'est quelque chose que tous les Star players Assassin's Creed ont reçu, et donc pour le coup ça, ça a été tiré à 300 exemplaires, Assassin's Creed 15 e anniversaire. Le logo est insane, bon la boîte est un petit peu abîmée, merci les transports mais c'est pas grave. Alors, on retrouve une lithographie, encore une fois, exclusive cette fois-ci, tirée à 320 exemplaires. Donc, avec, encore une fois, le mystérieux assassin euh, que l'on a tous vu. On espère que ce sera Bassim ou peut-être quelqu'un d'autre, avec, du coup, en arrière-plan, tous les autres assassins de la licence qui ont pu nous faire rêver jusqu'à présent. On a ensuite, bah, c'était tout au-dessus, mais j'ai oublié de le sortir avant, le certificat d'authentification qui, comme je vous le disais, est au nombre de 300. J'ai le numéro 212. Et là, on va arriver dans le très intéressant, vous vous en doutez. C'est tout simplement ce petit truc qui se met au poignet quand vous faites du sport. Non, je rigole, c'est pas ça le très intéressant. Mais ça reste toujours stylé à avoir dans sa collection Donc c'est pas mal, et en plus de ça du coup On a hop, un autre petit bracelet Alors je sais pas, personnellement j'en aurais pas l'utilité Mais c'est toujours beau dans la collection, voilà avec le petit logo Assassin's Creed 15 dessus, mais la pièce Maîtresse euh, de ce pack du 15 e anniversaire d'Assassin's Creed, c'est bel et bien Ce buste d'Aya, encore une fois Donc euh, dans la même trempe que celui d'Altair Qu'on avait juste à côté ici, voilà, Aya Très très détaillée, magnifique, euh, encore Une fois avec le logo cette fois-ci, non pas des Mentors en dessous, mais le logo d'Assassin's Creed 15 e Anniversaire, et donc euh, Aya, magnifique statue qui fait son point mine de rien, et que je vais fièrement exposer parce que celle-ci c'est la seule qui est encore pas exposée dans ma collection, que je vais fièrement exposer, ça fait extrêmement plaisir. Et donc avant d'en finir avec cette vidéo j'aimerais conclure en remerciant Ubisoft pour l'opportunité qu'ils nous ont donné et d'avoir fait confiance à la Assassin's Creed Experience pour faire partie de la Mentors Guild, donc un petit clin d'œil à Caro qui se reconnaîtra si elle voit la vidéo, mais également à tous les membres de la Mentors Guild, Seb, Tom, Babar, Claudio, Mika, et bien évidemment la Assassin's Creed Experience et j'en passe sûrement des meilleurs. On a pu vivre pas mal de choses grâce à eux en plus de tous ces goodies, on a pu participer à l'élaboration d'une arme pour Assassin's Creed Valhalla, on a pu avoir des petites conférences sur la conception de figurines ou d'autres choses, on a pu avoir des interviews exclusives d'écrivains notamment pour Assassin's Creed Fragments, on a reçu des exemplaires dédicacés également et on a pu également tester en avant-première Assassin's Creed Valhalla et toutes les extensions qui nous ont été proposées. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas. Faites-nous savoir en commentaire et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un abonnement et un partage si ce n'est pas déjà fait. Dites-nous en commentaire laquelle de ces pièces vous aimez le plus et que vous adoreriez avoir dans votre collection. Et puis moi je vous dis tout simplement c'était first pour la assez expérience en direct de vos écrans et paix sérénité.